Bonjour la communauté, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous continuons avec la création de notre site web. Donc, euh, c'est le design que nous sommes en train d'exécuter. De, hein. euh, je vais aller lancer aussi le la version euh, PSD. Là. Je vais aller dessus. Je vais lancer ça. Ça serait pas mal. Alors, je pense que c'est celui-ci. Donc, jusqu'à présent, qu'est-ce qu'on a fait je vous Montre à peu près ce qu'on a fait. On a fait ça. On en fait ça, on descend, on descend, on descend, donc on a parcouru déjà pas mal de chemin, ok, pas mal, on en est ici à peu près, on en est à peu près ici, donc là on va créer cette bannière, on crée cette bannière et puis euh, côté blog on ne touche pas, parce que chez Bidrall en fait il y a un outil blog, euh, on en reparlera une autre fois, peut-être parce qu'on en a déjà parlé hein, en long en large. On a montré étape par étape comment est-ce que vous pouvez intégrer votre blog dans votre site euh, sur votre site internet. Donc il faudra utiliser l'outil blog pour faire ça. Sauf que dans, dans, ce, dans ce cours là, on va pas le faire, d'accord. Donc cette partie on va pas la créer, on la laisse comme ça. Une fois qu'on aura fini cette bannière, on va, aller, euh, on va aller travailler le pied de page, d'accord. On travaillera le pied de page. Et je pense que ça va être ça va être sympa. Ceci dit, on y va. Donc si on regarde si on regarde cette bannière, là il y a une photo de fond et il y a un texte dessus qui, euh, qui passe avec le logo. Bon, nous pour euh, le logo, bon on va dire on s'en tape un peu, hein, on l'a pas. Donc euh, on va pas se compliquer la vie, ok? Mais on va créer la bannière avec l'image Et on va, mettre, on va mettre le texte dessus okay. On y va Donc pour ce faire, on retourne sur notre éditeur préféré qui s'appelle Chita Chita de Builderol. Ok On va rajouter une bannière On rajoute notre bannière Elle est où Elle est où, Elle est, où Elle est là Panneau ben, vierge Il y a, euh, si vous avez remarqué Je retourne là c'est euh, c'est comme il a un filtre dessus ok c'est plus drôle euh, en tout cas avec cheetah maintenant actuellement on n'a pas la possibilité de mettre quoi, une photo et de rajouter un, un filtre dessus certes pour le faire avec une boîte mais vous ne pouvez pas l'intégrer dans la bannière d'accord je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire mais je retourne là je vais vous expliquer je vais essayer de vous expliquer j'espère que vous allez comprendre ce que je suis en train de dire c'est une bannière, d'accord Supposons que... Je vais virer ça, là. Supposons, je vais augmenter un peu la taille. Ça peut être sympathique. Alors, on va mettre 800. 800, 800, 800. OK, c'est pas mal. 797. Super, 800. Supposons, par exemple, que... Bon, voilà, on, a, on veut une image dans cette bannière. On va aller, on va prendre l'image. On va aller, on va aller chercher l'image. Qui est là, d'accord. est-ce qu'on va trouver une bonne image? je ne sais rien. Sport, bon, ce qu'on a une image, on va prendre une image quelconque, juste pour vous montrer. D'accord, on va prendre ça, ça a rien à voir. Là, on a mis notre image. Supposons par exemple que on veut euh, que ça soit plutôt. Euh, il y a un filtre rouge dessus. On peut pas, pour le moment, hein, euh, on peut pas le faire, d'accord. Ce que vous voyez là, c'est la couleur d'arrière-plan de la bannière, d'accord. Donc pour que nous ayons un filtre rouge dessus, il faut que nous créions ce filtre nous-mêmes, bon c'est-à-dire que nous allons transformer la photo avant de l'importer, ok. Du coup, c'est ce que nous allons faire. On va aller chercher, on va aller chercher une, on va aller chercher une photo qui va bien. Je retourne, je retourne dans les, dans les photos. C'est pas le bon là. Regardez si j'ai une bonne photo, si j une photo qui peut faire ça. Alors photo, photo, photo, photo sport. Mmh, mmh, mmh. J'ai par exemple ça. J'ai par exemple ça. Je pense que ça peut être pas mal. Bon, c'est pas violet, mais. On peut prendre ça. On peut prendre ça et mettre. Euh, rajouter un filtre dessus pour que ce soit un peu flou. Donc, pour faire ça, hein, on va cliquer dessus. Ouvrir avec euh, Gimp. Et c'est parti. Je ramène ça Je notre gimp là. Je vais copier. CTRL A, CTRL C. On va ouvrir notre bannière. Bon. On va lui donner 19,20. 19,20. Euh, 800. Ok. 800. On va dire que c'est transparent arrière-plan transparent validé on, va, on réduit tout ça ctrl v ok super on va réduire tout ça parce que on ne veut pas du 5000 je ne sais pas quoi bon je vais le faire ici 1920 1920 je réduis tout ça 1920 on ramène ça Ouais, et là on n'est pas bien, on n'est pas bien parce que mmh, mmh, mmh, mmh. bon, on va réduire encore, on va mettre 800, on voit ce que ça donne. 800, on est sur du 1200. Si on centre, 3... d'accord, on centre ça, on fait mise à jour ce qu'on peut faire aussi c'est ça hein, après c'est vous qui travaillez votre image comme vous voulez on va rajouter un autre calque on va rajouter un autre calque on va essayer de on va rajouter un autre calque on refait Hop. et on va réduire ça 1920 cette fois ci Hop. On ramène tout ça. Comme ça on aura notre plage derrière. Et à l'échelle. Ok, vous le voyez pas encore, mais. Bon, je vais enlever ça. J'avais rajouté un autre cap, non ah Oui, est ça. Ok. Mais c'est pas terrible. C'est pas terrible. Là. C'est pas terrible, là. donc ce que je peux faire, je vais déplacer un peu le calque pour faire ça. Ouais, ça va être euh, ouais, c'est pas terrible toujours. Après, hein, euh, vous modifiez votre, vous modifiez votre image comme vous le souhaitez. Bon, moi on va faire comme ça. Ou pas trop, je vais pas trop t'arriver, là-dessus. Euh, on rajoute un autre calque. Bon. On va mettre un filtre dessus. Le filtre, je veux par exemple que ça soit bleu. Au filtre, je veux que ça soit bleu. Je vais aller là. Je vais chercher un truc bleu. Et je vais prendre le pot. Je vais dire que l'opacité, je veux que ça soit moins droit. Je ferme ça. Il fait ça. Ok. Donc du coup, ça me fait quelque chose de ce genre. Et... Ah, pff, pourquoi c'est noir Pourquoi c'est noir contrôle Z Z, Z Z, Z, Z, Z, Z On refait, on rétablit Calque, on remonte notre calque. J'ai dit du bleu, pas validé. Quand j'ai pu choisir le bleu, là, comme ça, validé. Ok, je l'avais pas validé avant par. Et on va mettre ça dessus. Du coup, du coup, on en a notre fils Bon, euh, j'ai l'impression que chaque fois qu'on met du bleu, hein, ça rend flou le truc en fait. Mais bon, on va laisser comme ça. Et on va les On les exporte. Euh, on va le mettre quelque part, met un endroit où on peut l'utiliser. Alors, on le met là et on revient. On va lui donner un nom. Le nom qu'on veut. Hop. Bon, on ne va pas se fouler. Hein. On va l'appeler 28. Normalement, on vous donnez un nom avec un mot-clé, etc mais dans ce cours on ne se foule pas SEO vous savez ce que vous avez à faire si vous ne savez pas poser des questions allez hop alors exporter. c'est bon c'est fait une fois que c'est fait on va aller on va aller regarder on met ça de côté On va aller changer de photo, ok, changer de photo, loup, sport, tac, ce qu'on a créé tout à l'heure, on va le ramener, et là, bam, on le sélectionne, on le met à la place. Du coup, on a notre, on a notre photo, si on veut réduire, on est là, ok. Une fois que c'est fait, on va mettre, on va ramener une bannière. On ramène une bannière parce que on veut créer l'effet là, d'accord, du texte à slider avec une image en dessous, etc. On va faire ça. Donc on met, on ramène une bannière de rotation, bannière de rotation qui est là. On ramène. Ok. On se dire, oh mince, du coup on ne voit plus rien ça sert Calmez-vous, d'accord On n'a pas encore fini. On va supprimer ça. Tac. Page 2, on te supprime. Page 1, on te supprime aussi. J'ai sélectionné page 1 et euh, il me supprime la page 0. Donc là, on fait ça et on va supprimer ne supprime pas Ah, ils ont intégré l'image ça c'est nouveau ça je vais le vire c'est du test que je vire ce bouton j'en ai pas besoin je vais le vire l'image on va aller sur la page coulissante et on va changer l'image qui est sur la page coulissante qu'est ce qui me sort Hop, on descend on vire l'image on veut que le fond soit toute blanche non, plutôt transparente. Boom. Il est transparent. Pourquoi on ne voit pas le derrière On va aller sur la bannière. On va faire la même chose. Le fond veut que ce soit transparent. Et, ah là là, c'est magique. Bon, là, on a le derrière. C'est bon. Maintenant, ce qu'on peut faire, on va ramener du texte. Du texte, on prend par exemple l'offre éléments, retour, texte, même paragraphe, là, c'est un témoignage de quelqu'un. Bon, dégagez-moi ça. mais oui. On retourne dessus du texte. Je ramène ça comme ça, d'accord. Et le texte, j'imagine que c'est censé être blanc pour bien, pour qu'on le voit bien. Donc là, par exemple, ce texte, je peux le Centrer le rendre blanc si vous le souhaitez, et avec ça, je fais ça, d'accord. Super, euh, là, je centre tout cela et je peux ramener une image comme on a fait ici, d'accord. Ramener ça, euh, si je veux être un peu feignant, je vais dupliquer ça, je sors ça de là. Et je le ramène ici. D'accord? J'aurais du tout ça. C'est le témoignage de quelqu'un. Il est là. C'est pour reproduire l'effet qu'on a ici. D'accord? Et on peut lui donner un nom. On peut lui donner un nom. Je vais dupliquer ça. Quand tu veux, hein, tu te dupliques. Hein. Alors, duplique ça. J'enlève. Tout ce qui est de trop on va dire que ça est de trop ok je retourne à la ligne je peux mettre sur le côté je peux mettre ça en gras si je veux et puis hein, j'ai le nom de la personne et ce qu'elle fait blablabla si c'est ça hein. voilà c'est un témoignage pour mettre des témoignages Maintenant on veut que euh, on veut que ce soit des ce soit des bannières hein, qui... qui défilent donc il, il en faut au moins au moins au moins deux. On va dupliquer celui-là. On le duplique encore. Et voilà. Bon, d'habitude, avant de dupliquer, c'est mieux de faire la version mobile. D'accord? on va faire la version mobile avant. Purée. Alors, là. Hop. La version mobile. La version mobile. Là on est là. La version mobile c'est super. La version mobile elle est là. On va aller dessus. On va aller sur notre version mobile. Et on va aller regarder ce qui se passe. Allez, vas-y. La, la, la, la. la version, elle est mobile. On descend. Et là. Donc, euh, le test, euh, oui, ça va. Je trouve, hein, je trouve que ça va. Bon, on n'a pas encore la main. On attend un peu. On descend. On est là. Bon, on va aller l'agir un peu plus celui-là. Bon, c'est pas le test que je veux. C'est la page que je veux. Oh, c'est pas vrai. Hein. Quand tu veux. Hein. Donc, on l'élargit un peu plus. Non, non, non. Juste pour. Donc, on a été de ce genre. Euh, bon, on laisse comme ça, hein. tout que c'est sympa. Si on veut, on peut remonter le, on peut remonter les euh, images. Puis voilà. L'image, on avait dit à travailler en version, euh, en version version mobile donc euh, on a quelque chose de ce genre si on veut on réduit encore un peu plus d'accord. et c'est parti on retourne sur notre pc on enregistre ce qu'on a fait et comme on est ok avec la version mobile hein, on va dupliquer comme ça on sait que ce qu'on duplique est bon. D'accord Ferme ça. Et je duplique. Attention, ce que je duplique, c'est la page coulissante et non la bannière. D'accord Donc on duplique. On duplique. Maintenant, on va aller sur la bannière. On va aller sur la bannière. Il faut que ça coulisse. Donc on va lui dire comment est-ce que ça va coulisser. Ok. On veut qu'il y ait une flèche dessus. Euh, on veut que ce soit du slide, lecture automatique, d'accord, comme ça, lecture automatique, et avec la flèche aussi, donc euh, il y aura les deux, soit les gens défilent eux-mêmes, la couleur de, de la flèche, on veut que ce soit du blanc, euh, la taille de la flèche, on va l'augmenter un peu plus, je ne sais pas en tout cas, à quoi ça ressemble déjà, mais on va l'augmenter un peu plus, on va mettre du 30, bon, on va mettre du 30. Euh rembourrage interne, etc, bon ça c'est, si on veut que ça soit, Alors, rem... non, franchement je ne sais pas à quoi ça correspond ça, rembourrage interne, etc, c'est à tester pour voir euh, ce que ça a fait sur la bannière, je ne l'ai jamais testé. Euh, si je fais par exemple là, là tout est transparent donc euh, on a du mal à voir aussi. Vingt... Là. Ok, ouais, ouais, c'est l'espace là normalement. Euh, vous voyez hein, entre le, la page coulissante et la bannière, il y a un espace. Donc euh, je pense, hein, je pense que c'est vraiment ça. Euh, si je fais euh, comme ça, ouais, l'espace s'est agrandi. Donc ça c'est gauche droite et je peux faire en haut et en bas aussi. Donc c'est c'est juste ça. Donc euh, on redescend tout ça. Ok, donc c'est juste pour l'espace là. Bon, vous le voyez pas peut-être bien, mais vous comprendrez. Alors, on l'a fait. Donc, on a créé notre bannière. On a enregistré tout ça. On publie. Donc, on a fait ça. Euh, bon, celui-ci, le blog, etc. Je vous ai dit qu'on va pas, on s'embête pas avec. On s'embête pas avec. Et cette bannière, on essaie de la créer. Celle qui est en dessous, là. Celle-ci, je vais vous la montrer. Celle-là. On ferme ça. On agrandit. Pardon. Ça, cette bannière, on peut la créer. Après, c'est qu'il faut récupérer euh, toutes les toutes les images. Bon, en fait, c'est des logos, etc. À vous de voir si vous avez plein de partenaires avec qui vous travaillez euh, ou votre votre client travaille et que vous voulez mettre le logo les logos des partenaires. C'est une façon de le faire, d'accord. Euh, donc c'est juste une bannière. Vous mettez des images dessus et c'est tout, quoi. Euh, Sauf que bon, moi j'ai pas les j'ai pas les images euh, qui vont bien j'ai pas l'intention d'aller les chercher quoi. donc euh, fermé si on regarde juste ce qu'on vient de faire on redescend on en est là donc vous voyez on a notre flèche etc et c'est super on peut aussi défiler avec la flèche et c'est aussi automatique ok donc ce qu'on fait bon je vous demanderai de on va, zapper, on va zapper cette partie et la prochaine fois ce qu'on va faire on va travailler sur le logo pardon le logo on va travailler sur le pied de page on va travailler sur, sur le pied de page je suis un peu tenté je suis un peu tenté, euh, un peu tenté de, euh, de mettre ça mais on verra comment on va faire on va travailler sur le pied de page vous verrez comment on fera et, et l'entête d'accord je pense que je ne sais pas avec lequel on va commencer si on va faire d'abord l'entête ou le logo mais, euh, ou, le, ou le pied de page mais on va attaquer les deux là. Okay Après, on parlera de ça et de la photo là, qu'on peut, une photo qu'on peut mettre là, okay On se retrouve dans un prochain cours. Si vous n'êtes pas, si vous regardez ce, ce cours sur, sur YouTube, je vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube. Et surtout, surtout, euh, vous, vous inscrire hein, sur notre plateforme de formation gratuite pour pouvoir télécharger tout ce que nous créons dans ces cours. Ceci dit, à la prochaine, ciao